Yo les gens c'est fur j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo breaking news Voyez ouais, il est assez tard et ça fait longtemps que vous avez pas vu ma face Et d'ailleurs je m'excuse d'avance pour le manque de montage Qu'aura cette vidéo, mais c'est une information Cruciale qu'on se devait de vous partager le plus rapidement possible Alors c'est chose faite En effet, il semblerait que le prochain Assassin's Creed Est fuité, alors pas de façon officielle hein, Il a bien fuité, et la personne à l'origine de ces fuites, bah c'est pas n'importe qui Puisque si vous suivez la licence depuis longtemps Et bah Jason Shringer ne vous est pas inconnu En effet, il avait déjà leaké Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla et il vient de liker quelque chose pour la suite de la licence alors non pas Assassin's Infinity puisqu'on en a déjà entendu parler mais quelque chose qui arriverait avant ce Assassin's Creed Infinity alors qu'est-ce que c'est, de quoi ça parlera et où se déroulera-t-il C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, c'est parti Alors je vous le dis tout de suite, ça va pas être une vidéo ultra longue puisqu'on a quelques détails croustillants à se mettre sous la dent, certes, mais pas de quoi en faire une grosse, grosse, grosse vidéo. Donc tout d'abord, si la vidéo vous plaît et si jamais la destination et le prochain Assassin's Creed vous hype en ayant vu cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu pour nous encourager, ça fait extrêmement plaisir. Donc bref, trêve de blabla, on passe directement au vif du sujet. Donc sur Twitter, Jason Schreier nous a tout simplement dit qu'un nouveau Assassin's Creed allait arriver et que de base c'était un DLC d'Assassin's Creed Valhalla, mais qui aurait été, en... Et qui aurait été changé en stand-alone. Bah, à la fin de l'année dernière, euh, il aurait appris ça de source, anonyme bien entendu Puisque bah, ce sont des personnes de chez Ubisoft je suppose Qui n'ont pas envie de, bah, de laisser leur place Et ce jeu se concentrerait Comme vous le voyez directement ici à l'écran euh, Sur euh, l'infiltration Aurait pour nom de code Assassin's Creed Rift Et mettrait en scène tout simplement Bassim, Donc le personnage que nous connaissons tous Que vous voyez ici à l'écran Donc Bassim qui était dans Assassin's Creed Valhalla Et je ne vais pas vous spoiler trop l'histoire Mais il arrive des choses à Bassim Et on découvre des choses à propos de lui à la toute fin de Valhalla Donc on sait ce qui se passe de lui après 872 donc pour euh, Assassin's Creed euh, Valhalla et après et il semblerait bien du coup qu'on en apprenne un petit peu plus sur lui puisque ce nouveau Assassin's Creed comme vous le voyez à l'écran sur la page de Codex Facebook donc qui reprend un petit peu ce qu'a dit Jason Schreier en le compilant un petit peu il semblerait bien que ce prochain Assassin's Creed bah, de nom de code Rift donc on n'a encore pas son nom définitif euh, étant de base DLC d'Assassin's Creed Valhalla nous fasse incarner Bassim dans la cité de Bagdad. Donc on ne sait encore pas forcément quelle époque. Est-ce que ça sera après Assassin's Creed Valhalla Au vu de ce qui se passe à la fin de Valhalla, ça m'étonnerait fortement. Donc on verra si ça se passe avant ou pas. Et donc bah, ce jeu, d'après les informations, sera encore une fois plus petit que ce qui a été fait avec Assassin's Creed Valhalla Origins et Odyssey. pas un énorme RPG avec énormément de quêtes, tout ça, tout ça. Il semblerait bien, comme vous voyez ici à l'écran, que ce soit un jeu de taille plus petite, qui ne soit pas forcément un énorme RPG et qui se focusserait un petit peu plus sur l'infiltration euh, qui était vraiment manquante des derniers Assassin's Creed, ce qui était vraiment dommage. Et apparemment, le jeu arriverait, ça c'est Codex qui le dit, fin 2023, cependant, fin 2023, je dis 2023, cependant, quand on voit directement les propos de Jason Schreier qu'il a tenu sur Bloomberg, donc le média pour lequel il travaille, il semblerait, voyez, vous voyez vous-même par l'écran, qu'il est prévu pour plus tard cette année ou 2023, donc il n'est pas impossible de le voir débarquer en 2022, en tout cas si c'est le cas, on en entendra forcément parler durant l'E3, enfin la période E3 de cette année, et si jamais il ne sort pas cette année en 2022 mais bien en 2023, eh ben, on en entendra parler à propos de lui l'année prochaine. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut être patient et prendre les choses bah, comme elles arrivent, là pour l'instant on n'a pas énormément de détails croustillants, mais vous en faites pas qu'on vous tiendra au courant si jamais d'autres informations arrivent à ce sujet sur ce prochain Assassin's Creed Rift entre guillemets. Euh, et dès qu'on aura plus d'informations, on vous les partagera. En attendant, vous dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse ou non. Moi, personnellement, ne plus avoir un énorme RPG comme on avait avec Assassin's Creed, Odyssey, Origins et Valhalla, bien que j'ai adoré Valhalla et Origins, bah, ça serait vachement cool puisqu'on reviendrait un petit peu en arrière. Et c'est ce qu'on demandait depuis très très très longtemps à Ubisoft, ne pas avoir exactement la même chose depuis Origins qui remonte à 2017. Ça fait maintenant 5 ans. Donc bref, plus qu'à prendre notre mal, en patience. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, nous savoir en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu un abonnement et un partage si ce n'est pas déjà fait c'était First pour la AC Experience en direct de vos écrans et... ciao tout le monde